Hello, hello, bonjour, chers followers, aujourd'hui, on va parler, je suis Régis Samon, j'avais oublié de me présenter, <rire> coach entrepreneuriat et marketing spécialiste des PME en difficulté de vente. Alors, on est dans la section en développement personnel et aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de se fixer des priorités. On a l'habitude de dire ça, mais aujourd'hui, je vais parler de ça. D'abord, pourquoi Parce que il y a de nombreuses personnes qui euh, qui n'ont pas de priorité dans leur vie, Voilà. Pourtant, il ne se fixe pas des priorités, pourtant il désire réussir, il désire plein de choses, il dévient, il désire prospérer et tout ça. Et la deuxième des choses pour laquelle je, je, je veux parler de l'importance de se fixer des, des priorités, c'est parce que c'est indispensable pour réussir. Vous voulez maigrir, vous voulez gagner plus de revenus, vous avez besoin de vous fixer des priorités. Alors, d'abord, il faut que j'explique, je, c'est quoi une priorité Une priorité, écoutez bien, une priorité c'est la chose la plus importante pour vous, que vous considérez comme la chose la plus importante pour vous dans un domaine précis. Ça veut dire quoi en enfin, français clair Si vous considérez que la, gagner de l'argent, c'est important pour, dans votre vie, ça veut dire que c'est une priorité pour vous. Si vous considérez que, euh, je sais pas, au travail, telle tâche, est très importante pour vous, ça veut dire que c'est une priorité pour vous. C'est ça une priorité. Une priorité, ce n'est rien d'autre que l'importance que vous accordez à une chose. Voilà. Donc, ce qui se passe en général, c'est que les gens vivent sans se fixer des priorités et, et sans sans leurs priorités. Ils vivent sans sans selon pas selon leurs priorités. Ils laissent le temps passer comme ça. C'est-à-dire que il y a des gens qui disent, par exemple. La santé, c'est la chose la plus importante pour moi. Souvent, mais ils se souhaitent des vœux même en début d'année. Que Dieu te donne la santé. Mais quand tu regardes leur vie là, toute la journée là, ils ne posent aucun acte pour améliorer ou pour conserver leur santé. Aucun. Okay. Ils vont manger n'importe quoi. Ils font des choses qui vont contre leur santé. Quand tu leur demandes de faire du sport, ils n'ont jamais le temps pour faire un peu de footing pour, ou bien de la marche sportive pour améliorer leur cardio. Alors qu'ils disent que la santé, c'est la chose la plus importante pour moi. Donc, ils ne vivent pas selon les priorités. D'autres, par exemple, ont dit, non, moi, les enfants, là, ils sont tout pour moi. Ce sont mes enfants qui sont ma priorité. Mais tu regardes, là, ils ne passent même pas une heure de temps avec les enfants. C'est ta priorité comment Ils s'élèvent le matin, ils vont au travail, ils rentrent tard le soir, ils mangent, ils se couchent, ils reprennent son train-train. Point d'enfant dans sa vie. Mais c'est que les enfants ne sont pas ta priorité parce que c'est pas dans la bouche. Donc c'est faux. Comment vous pouvez réussir ce que vos désirs, vos objectifs, si vous vous fixez pas des priorités. Alors comment le faire C'est simple. Comme le premier étape, comme son nom l'indique, on parle de fixer des priorités. Fixer, ça veut dire que euh, euh, poser quelque chose de façon stable, de façon durable, comme si on fixait un appareil ou bien on fixait une ampoule. Donc, fixer des priorités, c'est de t'asseoir et puis d'écrire ces priorités-là. Tu prends une feuille de papier, tu écris les cinq choses les plus importantes pour toi dans ta vie. Si tu veux te fixer des priorités au travail, quelles sont les tâches, les cinq tâches les plus importantes dans mon travail C'est ça qu'on appelle fixer. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'agir au moins... C'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, là, il faut programmer au moins une tâche qui va dans le sens de votre priorité. Au moins une tâche, une heure consacrée, une heure par jour, au moins à votre priorité. Comme ça, au moins, la journée ne passe pas sans que vous n'ayez travaillé ou vécu selon ce qui est, ce que vous avez considéré comme quelque, chose le, comme quelque chose qui est la plus importante pour vous. Voilà. Et puis, à la fin, troisième étape, vous évaluez votre journée. Vous faites une révision de la journée pour voir est-ce que j'ai vécu selon mes priorités de vie. Est-ce que j'ai travaillé selon mes priorités C'est ça qui est important. Et si vous n'avez pas pu faire, vous réajustez. Petit à petit, comme ça, en faisant ça deux, trois, quatre fois, une semaine, deux semaines, un mois, vous allez apprendre à vivre instinctivement selon vos priorités. Votre vie ne va pas passer comme ça. Donc, dès maintenant... Prenez une feuille, quand vous êtes en train dès que vous lèvez, la vidéo finit prenez une feuille, dites bon, il faut que je me fixe mes priorités, il faut que j'écrive sur papier ce qui est le plus important pour moi dans ma vie. Il y a des gens par exemple qui disent je veux gagner beaucoup plus d'argent, je veux augmenter l'argent là, c'est important pour moi dans ma vie. Mais on doit sentir, <rire> on doit sentir. Tu dis que tu veux gagner plus d'argent que, es, que ton salaire. Mais tu ne fais rien dans le sens, là, là je n'ai pas cela. tu n'as rien fait dans ce sens là. Mais c'est que tu tu peux, pas, tu peux pas réussir. Tu te fixes pas ses prix. Tu ne vis pas selon tes priorités. Tu ne les fixes pas et tu vis pas selon tes priorités. Mais la moindre des choses, là, tu dis tu veux gagner plus d'argent. La moindre des choses, c'est d'apprendre au moins comment on gagne l'argent en dehors de son salaire. faut apprendre. Quel lac tu as posé Au moins, tu regardes une vidéo, ça va t'apprendre. Il y a des choses qu'on appelle ça même. Euh, euh, euh, donc euh, Il y a les cours du cabinet AMP qui sont là. Ou il y a le net. Tu apprends et puis maintenant, tu mets en apprentissage ce que tu mets en pratique, ce que tu as appris. Voilà comment on vit selon ses priorités. Tu veux maigrir, mais commence à apprendre quels sont les aliments qui font maigrir et puis applique. Voilà, consacre au moins 5, 10 minutes, une heure par jour pour ton objectif. C'est tout ce qu'on te demande. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, voilà tout ce que je voulais partager avec vous. Comme je le dis chaque fois, euh, j'ai l'habitude de prodiguer des conseils à des à des depuis des années en développement personnel, en entrepreneuriat, en marketing. Donc, c'est pour ça que je reviens pas sur certaines notions. Sinon, il y a plein de techniques pour se fixer des entreprises, des, des priorités comme celle de Stéphane Covey, les, les sept habitudes de ceux qui réussissent. Je vais vous montrer comment on divise le tableau, ce qui est important, ce qui n'est pas important. Bon, il y a plein d'autres techniques. Donc, c'est pour ça que je reviens pas délibérément pour ça. Donc, si vous voulez bien appliquer mes conseils et puis ne, éviter les zones d'hommes, je vous conseille de vous abonner à ma page, donc, pouce bleu, partagez à ceux à qui ça ferait du bien, ou bien vous pouvez aller sur le site internet qui s'affiche en l'intérieur ou en-dessus de cette vidéo, et puis vous allez avoir plein d'autres conseils. Je vous dis ciao, ciao, bye, bye pour une autre vidéo. Apprenez à vivre selon vos priorités. Fixez-les à partir d'aujourd'hui, et puis vous allez voir que rapidement, vous allez avoir une, une meilleure qualité de vie, parce qu'en fait, vous allez vivre selon ce qui vous importe. C'est tout voilà, bye bye